C'est une grande joie, c'est un privilège extraordinaire d'être ici ce matin. J'ai été vraiment honoré de recevoir l'invitation de, de l'église Oasis. Euh, c'est quelque chose, bien sûr, que j'ai à cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des gens qui me connaissent bien ici, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, euh, j'ai un parcours de ministère. Euh, au niveau musical, j'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 14-15 ans. Et euh, un peu plus loin, un peu plus tard, euh, euh, avec euh, ma blonde, on a commencé à chanter dans les brasseries. Un peu plus tard, on s'est convertis, puis on s'est dit, hey, ça serait le fun de, ça serait le fun de, de chanter puis de jouer pour le Seigneur. Euh, Nino, mon épouse, elle, elle avait un talent, elle s'en allait euh, avec une carrière, elle avait chanté à Radio-Canada, puis il euh, y avait un, un début qui commençait, mais finalement, on s'est dit, ben là, maintenant, on aimerait ça chanter pour le Seigneur. Alors, premier pas pour chanter pour le Seigneur, ça a été au métro château brillant, avec un petit pignose, un micro, puis on, on chantait, on prêchait l'évangile à travers les chants qu'on avait composés, il y avait un évangéliste, on distribuait des traités, bon bref, ça a été notre première expérience. On s'est impliqué progressivement à prendre des chants dans l'adoration, puis bon, finalement, je me suis retrouvé dans le ministère pastoral, j'étais pendant 27 ans euh, comme responsable pasteur d'une église. J'ai fait deux églises dans mon parcours de 27 ans. Et bien sûr, ma première église, c'était une petite église. On commençait au début, donc euh, style de pasteur qui, qui fait la musique, puis en même temps qui prêche. Donc à tous les dimanches ou presque, pendant plusieurs années, j'étais engagé à faire les deux. Alors préparer les chants, euh, travailler sur les, les, les, la présentation, euh, etc., etc., plus la prédication qui suivait, c'était pas mal mon lot. La deuxième église que, dans laquelle je me suis retrouvé, ben on est allé jusqu'à presque 200 personnes. À un moment donné, on a dû penser à deux célébrations. Alors, encore là, c'était au Miami. Ça, c'était de l'action. Deux célébrations préparées, la musique, les musiciens, les pratiques, plus la prédication qui suivait certains dimanches deux fois le même, le même matin. Alors, vous voyez que c'était... Oh, c'était assez intense. On a fait aussi les déjeuners de l'espoir. Il y a une période où c'était super populaire les déjeuners de l'espoir dans les églises. On s'est promené dans plusieurs églises, on a fait les déjeuners de l'espoir. Euh, on, a, on, a on a eu l'opportunité de faire deux CD. On a produit deux CD comme auteur, compositeur, interprète. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne vous le dis pas pour vous dire, regardez ça comment je suis bon, mais loin de là. Mon but, c'est simplement de vous, de vous, vous faire part de, de qui je suis exactement et pourquoi je me retrouve ici euh, finalement. Euh, j'ai travaillé aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des musiciens professionnels, dont mon bon ami qui est là ici, avec Jean-Pierre Bois. Euh, on a fait plusieurs concerts de Noël avec une équipe de musiciens, euh, Ninon de son côté est allé une formation en prof de chant jazz. Puis euh, moi, de mon côté aussi, j'ai pris quelques cours de musique pour me perfectionner et j'ai appris beaucoup à côtoyer, entre autres euh, Jean-Pierre et certains de ses amis musiciens et ceux qui faisaient partie aussi de notre groupe pour faire des concerts. Alors, grosso modo, c'est à ça que ça ressemble mon parcours. Dans les dernières années, j'ai travaillé pour sambec Je travaille encore pour Sambec. Euh, je travaille au niveau de, de la levée de fonds, mais je ne veux pas aller trop loin, j'ai tellement de choses à vous dire ce matin que je ne veux pas perdre trop de temps avec ça, mais juste pour vous dire qu'à l'occasion, dans les sept dernières années, j'ai été invité à remplacer pour faire la louange, faire la prédication et tout ça. Donc, on a continué, euh, de, quand les occasions nous sont données, de pouvoir faire du remplacement au niveau de la louange. Euh, on a fait beaucoup à l'église d'Émilil, de, de euh, pendant une période où euh, ils ont eu une transition de, de pastorale avec Claude qui, qui a pris euh, la part de, de, de, du ministère pastoral au Mélis. Mais pendant ce temps-là, à peu près une fois par mois, j'étais là. Je suis allé à la à aussi quand Michel-Vincent a changé de ministère. J'ai fait beaucoup de remplacements. Et ici et là, je reçois des, des demandes parfois. Est-ce que tu viendrais faire la loi? Est-ce que tu viendrais euh, apporter la parole? Et ça me fait un grand plaisir. Alors ce matin, c'est pour ça que je suis ici. Finalement, j'ai reçu l'invitation de Marc-André et Priscilla. On s'est rencontrés à l'église de finalement, je pense, pour, vraiment pour la première fois. Puis, euh, euh, je suis vraiment encouragé de les voir ici. C'est ce que je parlais avec eux. Ils ont des enfants, eux autres, là. Moi, je sais ce que c'est être là pour le matin, pour la conférence à 9h, quand tu as des petits-enfants, puis il faut que tu prépares tout le monde, puis tu prévois la garderie, puis bon. Voilà, ça fait partie de mon bagage. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire c'est de faire dans une première partie un survol de « Que dit l'écriture concernant le chant et la musique? » Et c'est clair pour moi que ça déborde, c'est un appel à chanter et à, à célébrer la gloire et la grandeur de Dieu. Pour moi, c'est une évidence, C'est tellement, ça déborde tellement. Et, et ce que j'aimerais faire dans une première partie, j'aimerais qu'on puisse regarder les quatre périodes de façon vraiment survole, si on arrive à le faire, euh, faire les quatre périodes. Et à travers ces périodes, j'ai choisi, j'ai ciblé trois versets clés par période, juste pour nous mettre dans l'ambiance et pour nous aider à comprendre euh, comment progressivement, ou euh, de période par période, la parole, le chant, la musique prend de plus en plus de place dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière. Alors, vous êtes prêts? On va de l'avant? On va regarder ça? Alors, premièrement, une question pour vous. Quelle place occupe la musique et le chant dans la Bible? Poser la question, c'est y répondre. Une grande place. Par exemple, selon les données que nous trouvons, plus de 575 passages répartis sur 44 livres en parlent. C'est du stock, mon ami. 575 passages. Euh, dans quelques centaines de mentions de la musique dans l'Ancien la, dans Testament, 9 fois sur 10, il s'agit de chanter ou jouer pour Dieu ou de le célébrer. C'est intense. C'est vraiment intense. Merci à notre. Non, oh, il n'y a pas de désolé, vous me rendez tellement service, mais on sait correct euh, Donc, la place de la musique, le chant dans la parole de Dieu, une grande place. Euh, on pourrait décrire la Bible de cette façon-là. Oui, la parole, la prophétie, la poésie, l'histoire, la théologie, la doctrine, mais aussi, littéralement, un appel à chanter et célébrer la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Il y a tellement de passages. Alors, les quatre périodes que j'aimerais regarder premièrement, d'avant la création jusqu'à Moïse, de Moïse jusqu'à David, de David jusqu'à l'Église et de l'Église jusqu'à l'Apocalypse. Alors, c'est très ambitieux comme programme dans ce temps que nous avons, mais on va, on va essayer d'y de, de, toucher le plus rapidement possible. Alors, regardons premièrement la première période, celle qu'on reconnaît comme... « D'avant la création jusqu'à Moïse, que se passe-t-il? »« Que se passe-t-il exactement? Euh, » Le premier passage clé que j'aimerais souligner, c'est Job 38, 4, 7. On ne pas toujours voir dans l'écriture pour, euh, pour euh, sauver du temps. À certains endroits, vous allez voir le verset, dans d'autres endroits, il n'y en a pas, mais là ici, vous l'avez. Alors, quel, que dit ce passage? « Où étais-tu? » pose la question à Job à travers son serviteur Élieu, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde et un peu plus loin, quand les étoiles du matin éclataient en chant dans graisses alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Alors, le point que je veux tout simplement faire ici, c'est que même au moment de la création et d'avant la création, est-ce que la musique et le chant existent au ciel? Et la réponse, c'est oui. Ça vient ça, a plein d'expérience. En passant, euh, je prends pas pour acquis que j'en sais plus que vous. On fait un rappel ensemble. Okay? Je suis conscient qu'il y a des gens qui ont de l'expérience ici. là. Donc, euh, on fait un rappel ensemble. Oui, avant la création. Et si on voulait vraiment aller plus précisément dans l'Écriture puis regarder d'autres passages, on irait dans l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 5. On va le voir un peu plus tard, Dieu voulant. On irait dans l'Apocalypse, chapitre 5 où nous, verrons, nous verrions ces quatre êtres vivants, ces vieillards avec des harpes, se mettre subitement, lorsque l'agneau prend le livre, se mettre à chanter. Le texte le dit clairement. Il chantait. dans l'Apocalypse, là. Pas à plaisir. Dans le ciel même. Il chante. Et Apocalypse 15 nous dit la même chose. Cette mer de verre où le ciel est décrit. « Et tous ceux qui ont vaincu la bête, il est dit qu'ils chantaient. »« Wow! » Alors la question ne se pose même pas. La réponse est claire. Est-ce qu'il y a du chant et de la musique au ciel, ou ça a commencé sur la terre? La réponse est oui, de toute éternité. La musique, le chant existent dans l'éternité, dans le ciel même. « la musique ne s'est pas développée, elle s'est développée, mais elle n'a pas été créée ou inventée par, par l'homme lui-même. Je pense que vous avez vu les citations tantôt. Est-ce que c'est possible de revenir aux citations? Oui. J'aime beaucoup cette citation-là, peut-être vous les avez lues. L'origine de la musique est surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu qui a créé les oiseaux avant les hommes. « Après la parole de Dieu, c'est la musique qui occupe la deuxième place. La musique est avant tout le moyen le plus puissant pour glorifier Dieu. Euh, » Jean-Sébastien Bach qui a dit ça. « Cadeau du Créateur, la musique est un moyen essentiel que Dieu a donné à ses enfants pour le louer, pour l'adorer. »« L'adoration est un état d'âme que le chant seul peut exprimer. » Alexandre Vinet, d'une autre époque, mais qui est un compositeur un poète qui a composé des cantiques aussi pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Alors donc, euh, oui, euh, on, je vous ai convaincu, et vous étiez peut-être déjà convaincu, mais on est convaincu. Euh, Est-ce que la musique existe au ciel? Bien sûr, la musique existe au ciel. Deuxième passage clé pour cette première période, le deuxième passage clé, c'est dans Exode 15, 1 à 21. Euh, le but de ce passage, en fait, pourquoi je le souligne, c'est que c'est comme le premier appel à chanter dans l'Écriture par le peuple de Dieu. Un appel à chanter, à célébrer la gloire de Dieu. C'est le premier endroit. Et, et le contexte nous en dit vraiment la raison. Que se passe-t-il? C'est la grande délivrance que l'Éternel opère pour le peuple d'Israël. Et si on allait voir les passages, qu'on n'a pas le temps de tout regarder, mais on, est, on irait dans Exode 14, nous verrions que comment... L'Éternel, par sa grandeur et sa puissance, a ouvert la mer rouge. Et comment il a permis que le peuple traverse, et vous connaissez l'histoire, la mer s'est refermée sur les soldats égyptiens, Israël a remporté une grande victoire. Et c'est à ce moment-là, on pourrait dire, comme pour la première fois dans l'Écriture, on pourrait dire qu'il euh, qu y a une mention d'appel à chanter, par exemple. Chapitre 15, 1. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Une grande victoire, un cantique pour célébrer la gloire de Dieu. Ça nous donne des idées pour notre propre adoration dans nos équipes. Célébrer nos victoires spirituelles. Célébrer les victoires que Dieu nous a accordées, que Dieu nous a acquises. Par les cantiques, au moyen des cantiques c'est ce que Israël fait. Et regardez ce qu'il dit. Je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire. Au verset 7, par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. La gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, une grande délivrance, le cantique de Moïse qui marque une délivrance clé pour le peuple d'Israël, qu'on va se rappeler de génération en génération et même qui devient euh, aussi un aspect clé dans les synagogues pour les chants et pour se remémoriser. Pardon, la puissance de Dieu et la délivrance de Dieu. Ensuite, on voit aussi comment il était chanté. On n'a pas le temps de voir, mais il y a des strophes, ou du moins, il y a des couplets. Et euh, en particulier, au verset 20, il est parlé de Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent avec elle, avec des tambourins, et en dansant. Le party est pris là. là. Tambourin, chant, danse, et c'est un chant typhoné comme « Deux cœurs se répondent, les femmes disaient une portion de parole et le peuple répondait ». Alors déjà on voit un style, déjà on voit de la poésie, déjà on voit le chant, ce chant qui devient clé pour le peuple d'Israël et un cantique vient de naître et va conduire un peuple dans son adoration pour le Seigneur. C'est pas extraordinaire. Hey, c'est extraordinaire. Troisième passage clé maintenant. Deux téléronomes, 31-19, un cantique pour se souvenir. Ah Ça, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Euh, en fait, c'est tout simplement que le dernier ordre que reçoit Moïse, c'est de composer un cantique. Tu sais, on aurait pu dire, là, Moïse, tu vas écrire une autre loi, je vais t'ajouter encore des précisions importantes. Non, bien, Dieu ajoute des précisions importantes, mais il va le faire au travers d'un cantique. Et là, il dit à Moïse, voici Moïse, ton ministère est terminé, voici ce que tu vas faire, tu vas écrire un cantique. Et là, Moïse écrit son cantique. Pourquoi un cantique? Un cantique pour que cela serve de témoignage au peuple. Un cantique pour que le peuple n'oublie pas. Un cantique pour se souvenir. On se souvient de ce que l'Éternel a accompli pour nous. Et ce serait vraiment une erreur. Ça pourrait nous conduire dans une grave conséquence de ne plus se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, pour cette raison, le Seigneur Dieu choisit, notre Seigneur, choisit un cantique pour garder en mémoire les grandes vérités que le peuple avait reçues à ce moment-là, qu'est-ce que fait un cantique Un cantique fixe des vérités dans notre mémoire. Ce cantique permet vraiment de répéter et de souvenir, de pouvoir se souvenir des vérités que le Seigneur accomplit pour nous. Et c'est vraiment important. Alors, vous trouvez pas ça impressionnant C'est vraiment. Quelque chose. Avant la création, où la musique existe. C'est clair, le chant existe. Des chants d'allégresse chantés par les, les, les fils de Dieu, les anges, ou peu importe. Ensuite, le premier appel à chanter la gloire de Dieu, c'est lorsqu'il y a une grande victoire par Israël. Et finalement, Dieu ordonne à Moïse d'écrire un cantique. C'est vraiment euh, stimulant. Les chants sont présents dans les lieux célestes. On chante pour célébrer la puissance de Dieu. Les chants et la poésie deviennent une forme d'expression de la vie spirituelle du peuple de Dieu. C'est clair, c'est clair dans l'Écriture et dans les versets qu'on vient de voir. Euh, maintenant, deuxième période. Euh, Je n'ai pas trop d'interruptions parce que j'essaie de vous en donner le plus possible, OK? Deuxième période. Euh, une des caractéristiques principales de cette période, euh, c'est la musique... Et les chants sont de plus en plus liés à la vie en Israël. Et entre autres, nous voyons dans le livre des juges, je fais simplement vous le mentionner, ça m'a toujours impressionné de voir ça, parce que moi j'étais habitué de chanter en duo avec ma blonde, puis avec ma femme aujourd'hui, mais le premier duo de la Bible dans Juges, c'est Déborah et Barak qui chantent un cantique après une grande victoire militaire que l'Éternel leur avait accordée. Et là, j'imaginais, ben, c'est sûr que ça ne se fait pas à la façon québécoise, là, probablement, mais <rire> j'imaginais baraque et Déborah en train de chanter en duo « La victoire de l'éternel euh, ». Ensuite, le premier passage clé que je veux souligner, juste pour nous mettre en survol, dans 1 Samuel 10, 5, et en fait, ce que ça nous dit, ce passage, c'est que la musique et le chant sont liés au ministère prophétique. Oh, là, on, on a vu les victoires, on a vu écrire pour se souvenir, mais là, maintenant, dans la prophétie. Alors, ce qui est dit, ben, je vous cite dans 1 Samuel euh, 10, 5. « Après cela, tu arriveras à Gébéa et où se trouve une carégaison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. » Les musiciens, mon ami... Les instruments de musique. Et à quoi sert-il dans ce contexte-là ou dans ce moment-là de l'histoire? La prophétie. Les prophètes prophétisent sous, sous la musique ou avec la musique, accompagnés de la musique ou inspirés même au moyen de la musique, inspirés par Dieu, mais au moyen de la musique. C'est intéressant. Là, c'est la prophétie. Alors, voyez-vous comment c'est varié tout ce qui peut être, être utilisé à travers le chant, comment Dieu peut utiliser le chant pour accomplir de grandes choses. Euh, nous voyons un peu plus loin que Saul lui-même a prophétisé et aussi Élisée, si on allait dans les rois, a prophétisé au son d'un instrument de musique dans 2 Rois 3 15 Donc, Élisée lui aussi a prophétisé. « Hey, euh, amenez-moi un joueur de harpe, amenez-moi un musicien, euh, je suis inspiré! T'sais? » En tout cas, moi ça m'impressionne. Donc, euh, la musique et le chant comme moyen de prophétiser. Maintenant, deuxième passage clé. Rappelez-moi, j'ai jusqu'à quelle heure? <rire> oui. Ouais. Ce hein? pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. OK. Ben, j'ai figuré peut-être... Bon, en tout cas, tu m'arrêtes si... Euh, tu m'indiques quand il me reste 20 minutes. À la okay. première partie. Oui. OK. On va avoir une petite pause entre les deux parties. OK, parfait. Alors donc, deuxième passage clé, 2 Samuel 23, 1. Eh, voici le verset. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue et là compose quelque chose ou lance une prophétie. Euh, mais on ne peut pas contourner l'impact de David au niveau de l'adoration pour le peuple de Dieu. Il y a eu un impact qui dure jusqu'encore aujourd'hui. Euh, David avait non seulement la foi devant Goliath, non seulement un homme avec le cœur de Dieu, <coughs> pardon, mais aussi c'est un musicien, on dirait dans notre façon à nous, c'était un artiste, c'était un gars qui avait un don de composition, euh, on pourrait pratiquement dire qu'il était auteur, compositeur, interprète aussi, et Dieu l'a utilisé pour inspirer... Euh, un, ben, je dirais, le livre le plus long de la Bible, sa contribution est tellement extraordinaire avec ses compositions, ses créations, qu'il a contribué à plus de la moitié des psaumes, ou à peu près la moitié des psaumes que nous retrouvons dans la Bible. Il y a combien de psaumes dans la Bible? Il y en a 150, dans le livre des psaumes, bien sûr. Et près de la moitié ont été composés par David. Non, mais vous ne trouvez pas ça fascinant, vous autres? Regardez, vous ouvrez votre Bible là, en plein milieu et vous tombez où Sur les psaumes la plupart du temps. Le livre le plus long de la Bible est un livre de chants mes amis. Le livre le plus long, 150 chapitres. C'est pas extraordinaire Non, mais moi ça me parle. Ça me parle. C'est vraiment quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Les psaumes. Qu'est-ce que ça veut dire, psaume? En hébreu, louange, traduit par psaume, parce qu'on est inspiré par la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui dit « psalmoï, qui est quelque chose comme « pincer les cordes d'un instrument de musique ». Mais l'idée de louange, c'est plus la nature du livre, dans le sens que la nature du livre, c'est l'adoration à l'éternel, c'est louer Dieu, c'est proclamer ses victoires, c'est de favoriser euh, euh, tout ce qui élève l'éternel. Voilà les psaumes. Fascinant comme livre, fascinant. Euh, il y a toutes sortes d'émotions dans les psaumes. Euh, tu peux trouver aisément un psaume qui va correspondre à l'émotion que tu vis. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Je suis sûr que vous vivez, vous vivez ça. Tu, sais? euh, tu vas trouver euh, une, de la poésie tout à fait extraordinaire. C'est de la poésie hébraïque. Parfois, ça ne ressemble pas tout à fait au genre de poésie que nous avons dans notre culture aujourd'hui. Mais dans cette culture, cette poésie est extraordinaire. Il euh, y a des textes structurés avec comme un refrain... Coupé, euh, pourquoi t'as battu dedans de moi mon âme dans le 42? Espère en Dieu, car je le, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Euh, voici comme une biche soupire après un courant d'eau. Espère en Dieu, voyez-vous? Et même, on dit que le psaume 42 et psaume 43, on pense qu'ils étaient probablement liés ensemble à l'époque. Les psaumes n'ont pas été écrits seulement par David. Ils ont été écrits sur une période de mille ans où nous voyons toutes sortes d'hymnes, de cantiques qui ont été composés, entre autres, à partir de Moïse, le psaume 90. Nous voyons Salomon aussi, qui a, a, a contribué au psaume, David, qui a eu sa grande part, et d'autres comme les fils de Corée, Azaf, etc. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est clair que la Bible nous appelle à chanter avec les psaumes. Parce que nous voyons dans les psaumes, Précision, technique, même au niveau musical, vocal, rythmique. C'est quand même intéressant. Au chef des chantres, euh, au conducteur de louanges, si on prenait une version, une application aujourd'hui, au conducteur de louanges, voici, chantez-la sur la mélodie « Ton nom ». Chantez-la sur la mélodie « Telle mélodie ». Euh, sur la guitite. Ouais, j'aime ça, moi, entendre ça, la guitite, D'un guitariste, hein. Okay. La guitite. J'ai vais de chercher, c'est quoi la guitite ouais, C'est compliqué à trouver, mais on pense que c'est comme une harpe convertie en guitare, tu sais. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Sur la guitite. Wow! Ou sur la flûte, sur les harpes, ou euh, un instrumentale, toutes les là ou les là, je ne sais pas comment le prononcer exactement dans notre langue, -là, mais toutes ces indications peuvent indiquer des pauses, un changement rythmique, euh, un, un, un, au niveau vocal, il euh, y a une structure, il y a des indications pour les instruments aussi, il y a des indications sur la façon dont on va le chanter, euh, est-ce que c'est un soliste, est-ce que c'est en chœur, euh, écoutez, écoutez, c'est fabuleux. Et tout cela se trouve dans la Bible, en plein centre, le livre le plus long, comme on disait tantôt. Non, mais ce n'est pas encourageant pour nos ministères de louange. Est-ce que vous réalisez l'importance que Dieu accorde à l'adoration et à la louange parmi son peuple? Est-ce que vous réalisez, ce matin, je pose la question, mais je sais que vous réalisez tout ça, mais ça m'aide à moi aussi de le réaliser. Là. Mais est-ce que vous réalisez, est-ce qu'on réalise ensemble, combien on est extrêmement béni de pouvoir avoir une part dans ce ministère de louange pour notre génération d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. L'héritage du chantre d'Israël, c'est bien sûr toutes ses compositions, euh, toutes ses, ses hymnes qu'il a composées, euh, en grand nombre, euh, musicalement aussi et textuellement aussi. C'est extraordinaire. Euh, les informations musicales, j'en ai parlé. Le genre d'instrument, le style de musique à employer. Euh, le psalmiste, dans le psaume 49, euh, verset 5, dit « J'ouvre mon chant au son de la harpe. » Ce pas extraordinaire. Euh, dans le Psaume 47, dans un verset, je pense que c'est le verset 6 ou 7, à quatre reprises, vous savez ce que le psalmiste dit? « Chantez! » Non, mais on n'est pas sourd. Pourquoi chanter? Chanter un cantique, célébrer l'éternel, célébrer la grandeur de Dieu. Voilà le message que nous trouvons dans les psaumes. Euh, Qu'est-ce que David a apporté aussi? Quelle contribution David a apporté? Une grande contribution aussi au niveau de... Organisation de la louange et de l'adoration pour l'éternel. Vous avez lu ces versets-là dans les chroniques. C'est tellement impressionnant. Des milliers de personnes. David a fait le dénombrement à un moment donné pour savoir dans, parmi les élites qui ils avaient exactement. Et là, ben, il a pris les musiciens, il a pris ceux qui devaient s'occuper, par exemple, du service. Il a pris les musiciens. Dans les musiciens, il organisait ça en musique. Il y avait des chefs de chambre, des chefs de famille. Et là, ben même, il y avait même de la formation. On n'a pas le temps de voir tous les versets. Il y avait des maîtres et des disciples. Ils se faisaient de la formation entre eux pour pouvoir, justement, développer leur capacité musicale et leur performance, leur efficacité à pouvoir adorer le Seigneur. Wow! Ça nous enseigne. C'est pris au sérieux. C'est vraiment pris au sérieux. Ça a un impact important. En tout cas, dans le cœur de David, et on dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, dans le cœur de David... Il a accordé une extrême importance à l'adoration dans le Temple. En fait, il a préparé les choses pour son fils Salomon, qui lui construirait le Temple. Et Salomon, finalement, a récupéré tout ce que son père a fait. Et si on regarde la dédicace du Temple et tout ça, la musique, mon Dieu, à profusion, les trompettes, les harpes, les tambourins, et tout était là pour adorer le Seigneur. Adorer l'Éternel. Wow! Ça m'impressionne. Et je suis convaincu que vous aussi. Euh, David a fabriqué des instruments. Il a inventé des instruments. <rire> C'est spécial. Euh, David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la Maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'éternel avec les instruments que j'ai faits pour les célébrer. 4000 personnes! Non mais... Non mais... C'est un gros groupe de louanges à préparer le dimanche matin, ça. Hein? 4000 personnes, c'est quelque chose, hein? Ouh! Non mais... Je ne cesserai pas de le dire. C'est impressionnant. Vous allez m'entendre le dire dans cette partie. C'est impressionnant. Toutes ces nombreuses données, ces détails en grand nombre, démontrent que David lui-même accordait une extrême importance à l'adoration. Et par ricochet, Dieu lui-même accorde une extrême importance au fait que son peuple peut célébrer, chanter sa grandeur et sa gloire, que son peuple le fasse. Nous sommes, dans notre génération, les instruments que Dieu choisit pour accomplir cette mission que Dieu avait à cœur, que nous voyons dans l'Ancien Testament avec David. Vous faites partie de ceux-là. Troisième passage clé. Difficile à ne pas finir avec ce passage. Un passage des psaumes. Le psaume 150. Peut-être qu'il est assez court. On a peut-être le temps d'aller le lire. Il est court, mais ça veut tout dire. Psaume 150. Vous l'avez lu probablement plusieurs fois dans vos célébrations, le dimanche matin. Soit pour partir, ou comme directeur de louange, comme conducteur, peut-être que vous l'avez lancé. Mais bref, il est sublime. Et voici « Louez l'Éternel ». Ça commence bien, hein? « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Louez-le pour toutes ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le partout. Louez-le avec les instruments que vous avez. Personne n'est exclu de ne pas adorer l'Éternel, de ne pas le louer. Ça, c'est le message qu'on retient. Toute créature est appelée à louer l'Éternel. Mais maintenant, ici, il s'adresse à son peuple. Prenez tout ce que vous avez comme instrument, le partez. Parce que Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu nous accorde de grandes victoires. Dieu nous accorde de grandes délivrances. Dieu nous soutient. Il nous soutient dans nos temps difficiles. Il nous accorde des promesses dans nos temps euh, peut-être plus, plus euh, difficiles à vivre. Il nous a donné sa parole. Dans l'Ancien Testament, c'est la délivrance de l'Éternel qui a comme lancé l'adoration de l'Éternel avec euh, Exode 15 qu'on a vu tantôt. Pour nous, avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui a marché sur la croix, qui est ressuscité. Il est notre raison d'être. C'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'on peut célébrer et louer son nom. Louez-le. Louez-le. Louez-le. Louez-le partout. Louez-le avec vos voix. Louez-le avec vos instruments de toutes sortes. Louez-le sans exception. Troisième période, maintenant. <coughs> Un appel à chanter... De David jusqu'à l'Église. Bien sûr, on ne peut pas toucher toutes les, toutes les, les, les, les notations qu'on retrouverait dans la Bible concernant cette période vis-à-vis de -vis la musique, mais bref, Salomon a reproduit ce que son père David avait préparé, avait entrepris, et lui-même a composé des cantiques, il est dans les psaumes Salomon a composé le cantique des cantiques, Ben, le prédicateur qu'on associe à Salomon. Euh, et là vient la période de l'exil. Il y a eu les rois, là il y a eu comme un, une période euh, de refroidissement, on pourrait dire, spirituel, euh, d'éloignement, on pourrait dire. Et, et, et là, bien, il, on arrive à l'exil et il y a des prophètes qui commencent à voir le jour. Alors, le premier passage clé, c'est Habakkuk 3.19. Euh, et, et le point à retenir ici, c'est intéressant, les prophéties maintenant sont dans les livres des prophètes, sous forme de cantique, et, et Abacuc en est un exemple. Une prophétie sous forme. On avait vu tantôt que la musique inspire les prophètes, mais là maintenant, ici, euh, la, la prophétie elle-même est dans Abacuc 3,19. Euh, sa prophétie est destinée à qui Au chef des chantres. <rire> C'est intéressant. Euh, au chef des chantres, voici la prophétie. Ça veut dire quoi, au chef des chantres Pourquoi parce que c'est lui qui en a besoin. Ça veut dire que cette prophétie doit être chantée. Une prophétie qui est chantée. Euh, au chef des chambres, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux délevés au chef des chambres. Il dit même avec instrument à corde. Une prophétie. Euh, on pourrait regarder d'autres exemples, comme par exemple dans le livre d'Ésaïe, où Ézéchias, après avoir obtenu la guérison, lui-même euh, écrit un cantique et il dit quelque chose comme euh, « je veux chanter à l'éternel tous les jours de ma vie » ou quelque chose comme ça. Euh, dans le prophète Ésaïe, il y a des passages aussi qu'on attribue, ce n'est pas écrit explicitement, un cantique avec les données musicales, mais qu'on reconnaît comme étant des cantiques ou des chants. Euh, à travers les prophéties. Ce que je veux faire soulever ici, encore une fois, c'est que, euh, oui pour les victoires, oui l'Éternel nous dit de nous souvenir, oui pour la prophétie, oui pour le livre de chant, euh, le livre le plus prédominant dans l'écriture, mais aussi pour la prophétie, oui écrit dans la prophétie, le chant est là aussi, encore une fois. Deuxième passage clé maintenant, c'est dans Ésaïe 29. 13. Euh, l'idée ici, en fait, je dis un passage clé, c'est parce que ça représente peut-être euh, ce que vivait euh, le peuple de Dieu dans cette période. Et l'idée, c'est Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et l'idée ici, ce qu'on on reçoit comme information, c'est que Dieu voit le cœur il voit notre cœur. Au-delà de notre instrument, au-delà de notre voix, au-delà de tout ce qu'on peut accomplir pour lui, Dieu voit le cœur. Il sait ce qui se passe dans le cœur. C'est comme si on a tellement besoin d'accorder nos instruments. Hein? Il faut les accorder parce que euh, une guitare, une base ou un instrument quelconque qui sonnerait faux. et hey boy! Ça vient de casser l'ambiance de l'adoration dans une église, hein, vous le savez, là. Et tout ce que les gens se souviennent, c'est quoi? C'est euh, C'était bon, mais les, a, le, le gars qui jouait de la guitare, c'était faux, son affaire. Ça bing! » C'est bon! Lâchez pas! Ouais, le, le, mais c'est bon. T'sais. Mais bon, je caricaturise le fait que si c'est important d'avoir nos instruments accordés, pour Dieu, c'est important que nos cœurs soient en accord avec lui. On ne veut pas jouer juste pour jouer. On ne veut pas chanter juste pour chanter. On veut vraiment être au diapason, en accord, en harmonie avec Dieu. Alors, le Seigneur regarde son peuple et il voit les louanges, il voit tous les rites, tous les rituels qui se font. Puis là, il se dit, ce peuple, « Mon ordre élève, mais son cœur est éloigné de moi. » L'attitude du cœur, comme vous savez, c'est prédominant dans l'écriture. Quand j'ai euh, euh, suivi mon cours d'anthropologie biblique à Sambeck, M. Keith nous avait demandé de faire une recherche, choisir un mot et de faire une recherche dans la Bible. Moi, j'avais choisi le mot « cœur ». Et j'ai été impressionné par le nombre d'endroits dans la Bible, l'emphase qui est mise sur le cœur. « Et pas plus tard que dans la loi, tu adoreras ton Dieu euh, de tout euh, ton cœur. »« L'Éternel regarde en tout lieu pour voir, pour soutenir le cœur de ceux qui, sont, euh, euh, qui cherchent sa face. Euh, »« Mon Fils, donne-moi ton cœur. »« Chantez de tout votre cœur. »« L'enfance du cœur. » Alors, avant l'adoration, on va en parler dans la deuxième partie, mais avant l'adoration... Technique, techniquement, il y, a, il y a cette adoration du cœur qui est, qui est essentielle pour une véritable adoration. Parce que Dieu voit le cœur euh, autant, sinon plus, qu'il entend nos cantiques et nos louanges qu'on pourrait lui apporter, sans cœur. Le cœur a préséance sur la musique. En Amos 5, 23, Dieu dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». Je n'écoute pas le son de tes luttes. Tu aurais beau, mon ami, préparer la plus belle musique, performer comme un malade, sur l'estrade, n'importe où. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ton cœur. Moi, je suis de ceux qui croient que les musiciens ont le droit de performer. Puis de, ils ont le droit de prendre leur place. Un prédicateur, quand il se prépare, il met le paquet pour communiquer ce qu'il a à communiquer. Et je crois qu'un musicien devrait mettre aussi ce qu'il a à mettre dans les limites de ce qu'une célébration de louange est appelée, il est appelé à faire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est important? C'est le cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. On veut une véritable adoration. Dieu est plus touché par nos cœurs en accord avec lui que par toute notre musique en accord avec lui. Et c'est ce que dit Amos, hein, du moins c'est ce que. C'était l'ambiance de la période des prophètes, de l'éloignement. Euh, ce n'est pas pour rien que le peuple s'est retrouvé en exil. Euh, pourquoi il a été déporté Finalement, il a subi la conséquence de sa négligence, de, de sa relation avec Dieu et de ce que Dieu lui demandait. Alors, le désir, pardon, le désir de Dieu, c'est une adoration sincère qui vient du cœur. Et pour notre équipe de louanges, c'est certainement une excellente vision. Ça devrait faire partie, là, c'est dans les choses essentielles qu'on se rappelle. Je veux vraiment viser comme vision d'avoir un cœur d'adorateur, premièrement. D'avoir un cœur d'adorateur. Le cœur bien accordé avec Dieu. L'attitude du cœur, plus important, je pense que vous avez saisi. De l'exil, ensuite, lors de l'exil, le chant est passé du temple au synagogue. Parce que puisque le peuple a été déporté, le moyen dont euh, les, les, les Juifs ont, ont, ont continué à vénérer l'Éternel, on a passé du chant aux synagogues. Les Juifs étaient déportés, donc les synagogues se sont multipliées. Et là, selon l'histoire, je, je peux juste vous informer ce que j'ai lu, selon l'histoire, on mettait moins l'accent sur l'adoration à ce moment-là, sur le chant plutôt, on va dire, et plus sur l'instruction aux Écritures. Alors, c'est devenu comme prioritaire. Fait on pouvait utiliser un soliste, par exemple, qui pouvait chanter ou qui pouvait amener un cantique, mais l'emphase était surtout mise sur la lecture et l'instruction des Écritures. Puis, puis on peut comprendre, parce que euh, on n'avait plus de lieu central reconnu par tout le peuple avec la loi, la gestion de, des rites, des rituels que Dieu avait exigés. On voulait conserver le message de l'Éternel à son peuple, de l'Écriture. Donc, on est passé de... Euh, de de, de l'adoration avec cette musique euh, impressionnante, à l'écriture dans les synagogues. Et dans nos églises, le modèle qui a été reproduit au début de la fondation de l'église, c'est bien sûr le modèle que nous retrouvons dans les synagogues. Donc, euh, est-ce que ça a eu un impact? On va le voir un peu plus tard. Euh, Jusqu'à quel point que ça peut avoir une influence pour l'église? <rire> Après l'exil, le temple est reconstruit. Alors, je veux juste mentionner, j'ai trouvé ça intéressant. Un théologien philosophe entre 15 et 20 avant Jésus-Christ parle des Juifs concernant les synagogues et tout ça. Et il dit « Les Juifs passaient souvent toute la nuit à chanter des cantiques et d'autres chants. » Alors, peut-être pas le voir comme une connotation négative du transfert, mais faut il faut peut-être comprendre qu'il y avait un contexte qui faisait qu'on cherchait à vénérer l'Éternel le mieux possible, de la meilleure façon possible, mais ça n'empêchait pas le peuple de chanter. Le chant demeure prioritaire. Maintenant, la période de Jésus. Euh, Jésus était familier avec le fonctionnement de la synagogue, bien sûr, et, et lors du dernier repas, il a probablement Bien, il a chanté, le texte nous le dit. Il a chanté, euh, euh, ce que je dis probablement dans le sens que c'est le Hallel qu'on chantait à la Pâque. Donc, les, les cantiques du psaume 113 à 118. Alors, imaginez que le Seigneur chante. Oui, oui, le Seigneur chante. Jésus chante. Hein? Tu peux chanter, je une blague. Et là, le point, je dirais... Euh, majeur dans cette période, c'est ce que Jésus a emmené à la Samaritaine dans Jean 4. Je dirais, en fait, que c'est le passage clé. Je pense que vous l'avez en avant. Euh, en fait, le troisième passage clé, c'est Jean 4, 23-24, où Jésus rencontre la Samaritaine et lui explique, il lui dit, les vrais adorateurs que Dieu recherche. Il dit, ce pas un lieu. Ce n'est pas un endroit... Euh, Spécifique comme on avait l'habitude. Tu sais, Jérusalem, le Temple, Mont pour les Samaritains. Alors Jésus a une discussion, il a dit, écoute, il dit, l'heure est venue que ce n'est pas dans un endroit, mais les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité qu'ils vont adorer. Et en fait, quand on regarde tout l'ensemble du contexte de l'Évangile de Jean, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il devient le point central de l'adoration pour le peuple de Dieu. Le point central, ce ne sera pas le temple, c'est toujours l'éternel, c'est toujours la gloire de Dieu, mais là maintenant, son fils a été envoyé, il est venu faire connaître la vérité, et là il mentionne les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors, je pense que votre église, en tout cas pour l'église Oasis, vous êtes dans l'évangile de Jean, peut-être que vous l'avez vu ce passage-là, mais je veux quand même souligner juste une petite chose, en esprit, spirituellement... Euh, certains vont mettre l'accent sur, en parlant d'en esprit, sur avec cœur. En esprit et en vérité, spirituellement. Pas un lieu physique, mais peu importe l'endroit où je suis, je peux adorer le Seigneur. Pas besoin d'un lieu physique. Tu sais? Donc, il y a cette idée-là. Maintenant, en esprit et en vérité, c'est comme si Jésus dit la véritable adoration va passer par les données de l'Écriture. L'Écriture, la vérité est au centre de l'adoration. Et, et Jésus dit « sanctifier par ta vérité » en Jean 17, il dit « ta parole est la vérité euh, ». Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Alors voyez-vous, l'élément de la vérité est comme aussi prédominant. Adorer Jésus qui devient le point central en esprit et en vérité ou selon la vérité. Et si on regardait un peu plus loin pour mettre pour mettre de, un peu de gras à tout ce qu'on est en train de dire, on irait encore une fois dans l'Apocalypse, on va y aller tantôt, on irait dans l'Apocalypse, chapitre 5, puis là on verrait que quand l'agneau prend le livre, le ciel éclate en louange et en adoration, tu es digne, tu es digne, tu es le seul digne, j'en pleure, personne ne peut ouvrir le livre. Non, non, non, ne crains pas, le lion de Judas peut ouvrir le livre. Quelque chose comme ça. Et finalement, c'est un éclat d'adoration dans le ciel parce que l'agneau peut ouvrir le livre et l'accomplissement prophétique va se faire jusqu'au retour de Jésus-Christ à la fin des temps. C'est fabuleux. Alors ici, Jésus apporte une information vraiment importante pour le peuple de Dieu. Il y devient le point central de l'adoration en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs vont adorer en esprit et et en vérité, c'est majeur au niveau de l'adoration, au niveau du Nouveau Testament. Ensuite, bien sûr, il y a la croix. Jésus, euh, Jésus euh, meurt sur la croix. On, on connaît l'Évangile. Il porte nos péchés sur ses épaules. Euh, il s'offre un sacrifice. Il est le seul sacrifice valable devant son Père. Il a quitté la gloire de son Père pour subir le sacrifice. Il était l'égal du Père, nous dit Philippiens. Il a quitté la gloire de son Père et il a pris une forme de serviteur, esclave, dit Philippien. Il est devenu comme un esclave pour nous. Il est monté sur la croix et il est ressuscité. Il a acquis la victoire. Il est vivant pour l'éternité. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à jusqu demain, jusqu'à Noël, jusqu'à la fin du monde. Wow! Le Seigneur est avec nous ce matin. Il est digne qu'on l'adore et qu'on reconnaisse son œuvre, qu'on élève son nom. Un appel à chanter, à célébrer la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Ça, c'est la donnée qui s'ajoute dans le Nouveau Testament pour nous. Maintenant, quatrième période. Hey, Je n'en reviens pas qu'on ait réussi à traverser ça. On est d'un Merci, Seigneur. Quatrième période, un appel à chanter de l'Église jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'aurez pas les versets ici, par exemple. Je pense pas hein, qu'ils sont là, les versets. Ils sont là? Ah, oh, ben, bon. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. Bon, OK, en tout cas. Euh, un appel à chanter de l'Église jusqu'à l'Apocalypse. Euh, la période de l'Église, maintenant, par rapport à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contient relativement peu d'indications au niveau de musical, au niveau de la musique. Il y en a, mais ce n'est pas aussi euh, euh, débordant que nous, comme nous venons de le voir dans l'Ancien Testament. C'est peut-être parce que finalement, on est sur la lancée de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur les précisions de l'Ancien Testament? On est sur cette lancée dans le Nouveau Testament. Alors, cela ne veut pas dire que c'est moins important. Bien au contraire. Euh, on, peut, euh, on peut regarder le premier passage clé. Oui, Éphésiens 5, 18. Ah, ça, c'est intéressant. On pourrait prendre, vous savez, vous pouvez reprendre cette étude, par exemple, puis la faire en équipe. De temps en temps, quand vous, vous rencontrez, vous prenez un verset, puis vous faites simplement vous alimenter de ça pour vous stimuler. Mais c'est vraiment intéressant. L'idée clé du, du passage, c'est le passage qu'on appelle « le passage de la plénitude du Saint-Esprit hein? ». On chante. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Vous connaissez ça, hein? Bon, c'est moins chanté aujourd'hui, ces petits cœurs-là. Mais, mais euh, c'est le fun d'y revenir parce que c'est quand même une citation de versets bibliques. Entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. OK. Voici comment entretenir votre plénitude du Saint-Esprit. Deux points. Chantez. <rire> chantez. Chantez la gloire de Dieu. Chantez quoi? Des psaumes. Vous faites référence à quoi? Écoute, il y en a 150 dans l'Ancien Testament. Quantique spirituels ou des hymnes. Des hymnes. On pense que des hymnes, ça peut être interprété comme des chants qui étaient composés par le peuple de Dieu à l'époque. Ou encore, dans certaines portions du Nouveau Testament, il y a des secteurs où c'est des hymnes qui sont mentionnés. On détermine, on établit ça comme des hymnes. Euh, par exemple, dans Éphésiens, je pense, dans Colossiens aussi, et euh, il y en a d'autres, Timothée, je pense aussi. Mais en tout cas, il y a, il y a des hymnes qui sont là. Il y, des, il y a des parties qui sont reconnues ou étant perçues comme des hymnes. Donc, des hymnes. Des hymnes, on pourrait aussi appliquer à, à tous ceux qui composent ou qui ajoutent un cantique nouveau. Je n'ai pas parlé de, ce, de cette expression-là dans, dans l'Ancien Testament. Le fameux cantique nouveau, on le voit dans les psaumes, un cantique nouveau, une nouvelle victoire, un nouveau cantique. Euh, ça pourrait être comme ça, tu sais. On vit quelque chose. T'sais, si on pensait euh, Quels sont vos cantiques préférés? » Vos cantiques préférés sont souvent liés à votre expérience spirituelle. Vous avez vécu un moment difficile. Il y a un cantique qui vous a collé à la peau. Vous avez eu un combat spirituel, une difficulté. Vous voulez être en recul pour toutes sortes de raisons. Il y a un cantique qui vous, ret... qui vous tient. T'sais? Et, et ça, ça, ça nous fortifie. Alors, entretenez-vous. Comment, comment être dans la pleine adoration Comment maintenir la plénitude du Saint Esprit? Wow! Chantez, chantez des cantiques, chantez des hymnes, chantez des psaumes. Vous avez composé des chants? Chantez-le, chantez-le, chantez-les pour la gloire de Dieu. Ensemble. Euh, entre Entretenez-vous par des psaumes. Chantant et célébrant, dit le texte. Le mot célébrant, c'est la racine de psalmoï. Pensez. Euh, les cordes d'un instrument de musique qui est venu à définir finalement tous les instruments de musique, en célébrant de tous les instruments de musique. Est-ce qu'il y a des instruments de musique qui ne doivent pas être dans l'Église? Ça, c'est une question délicate en Titi. Moi, je suis d'avis que. Hey, si on faisait un sondage, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Moi, j'aurais de la misère à dire à quelqu'un qui s'approche moi, je joue de tel instrument. Ou dans notre église, euh, nous, on ne permet pas ce genre d'instrument-là dans l'église. OK. Alors, pour ceux qui, euh, qui se cherchent une église parce que leur instrument fait pas l'affaire dans la langue, allez voir Claude Urteau. <rire> Chantant et célébrant, une chose qui est fantastique de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Encore une fois, l'emphase, cœur. C'est le cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Encore une fois, est-ce qu'on a besoin de répéter ça? Je peux jouer. Peu importe l'instrument que j'ai. Mais l'instrument le plus important qui compte pour le Seigneur, c'est le cœur. C'est lui qui est important. Chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Wow! Un autre verset clé aussi, c'est celui de Colossiens 3.16. Est-ce qu'on l'a aussi, celui-là, Madame Lise? Oui, c'est ça, c'est seulement, le, seulement le, la référence. Okay. Mais je crois que je veux le lire quand même parce que c'est intéressant. Colossiens 3.16 Il dit « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Le point que je veux souligner ici, où est-ce qu'il y a, qu a peut-être... Une petite nuance à rajouter là-dedans, c'est qu'il dit que la parole de Christ demeure dans toute sa richesse. Comment la parole de Christ peut demeurer dans toute sa richesse? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs réponses. Euh, une étude, un enseignement, un bon temps de communion fraternelle, l'échange les uns les autres, un ministère qu'on a à cœur dans lequel on est impliqué. Que ce soit la louange ou n'importe quoi d'autre ailleurs aussi dans l'Église. Euh, et là, on peut multiplier les, les possibilités. Mais ici, Paul met l'accent voici comment la parole peut demeurer en vous et habiter dans toute sa richesse. Chantez. <rire> Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant à Dieu. Non, mais, tu si quelqu'un partait d'ici et dit, je ne suis pas sûr que la Bible est d'accord avec le fait de chanter. Honnêtement, là, je pense que pour moi, c'est tellement clair. Et là, on voit ici dans le Nouveau Testament. Là, maintenant, savez-vous savez -vous ce que ça nous indique aussi? Peut-être on pourrait faire un parallèle. On va en parler un peu dans la deuxième partie. Dans le choix de nos cantiques, on devrait miser aussi, on devrait regarder le contenu puis voir si, qu'il y a une richesse théologique là-dedans. Euh, ben, je vais revenir, là. je suis en train d'embarquer dans, dans, dans ma prochaine session, mais, mais l'idée c'est de dire, ça devrait nous faire réfléchir sur nos choix de cantiques en tout cas. C'est un prélude à ce qui vient dans notre deuxième partie. Ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce que, euh, est que les cantiques que nous chantons nous permettent de goûter à la richesse de la parole de Dieu? C'est une bonne façon d'évaluer ça. C'est juste une évaluation, une question, finalement. Donc, pour vivre dans la plénitude, pour vivre dans la richesse de la parole, chantez, mes amis. Chantez. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, des chants que vous aimez. Ça fait du bien. Ça stimule. Ça encourage. Et ça nous permet de persévérer. Dieu se sert des cantiques, des chants, pour nous aider à persévérer. Hein? C'est clair. Maintenant, le troisième passage-clé. Je pense que c'est lui qui a peut-être euh, pas toutes les informations. Ah non, OK. J'étais resté dans l'idée qu'il euh, manquait un, un élément sur le, le PowerPoint. Mais, ah là, écoutez, moi, je, je raffole de l'Apocalypse, en particulier les chapitres 4 et 5. Je trouve ça tellement édifiant, ça m'exhorte tellement. Euh, L'adoration... Céleste. Qui est au centre de l'adoration céleste? Je l'ai mentionné tantôt. L'agneau. Au centre de l'adoration céleste, il y a l'agneau. Le chant, la musique, l'adoration dans les lieux célestes sont une évidence, comme on a vu un peu plus tôt. Nous chantons sur la terre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on chante au ciel. Et dans le corps d'Apocalypse 4, on célèbre le Créateur. 5, on célèbre le rédempteur. C'est intéressant de prendre le chapitre 4, tout ce qui est dit concernant le Créateur, entre autres, vers la fin, et la réaction des êtres vivants. Et ensuite, le chapitre 5, tout ce qui est dit sur l'agneau, on voit une séquence, tout ce qui est dit sur l'agneau, les ouvertures, du, le, le livre, les sauts qui vont s'accomplir, et finalement, l'adoration générale de toute la création par rapport à l'agneau. Donc, euh, euh, je, vous lis, euh, je vous cite une, une, la description d'un commentateur que j'apprécie encore aujourd'hui, c'est John MacArthur. Et dans son commentaire sur l'Apocalypse, il dit ceci, en parlant de saint, je trouve ça intéressant. Il dit... Dans le passage à l'étude et dans le chapitre 5, se trouvent cinq grands cantiques de louanges. Au cours de leur exécution, la taille de la chorale ne cesse de grandir. Les cantiques de louanges commencent par un quatuor, les quatre êtres vivants. Au verset 10, les 24 vieillards se joignent à eux. Et dans 58, les harpes s'ajoutent aux louanges vocales. Dans 5-11, le reste des anges y joignent leur voix. Finalement, dans 5-13... Tous les êtres créés de l'univers se joignent à la chorale puissante qui chante des louanges de Dieu. Hey, on fait venir le Ben en avant pour on chante pour le reste de la journée. Hein? Pourquoi pas? Quelle bénédiction! Et tout cela se, page, se passe pardon, autour d'un personnage particulier, l'agneau. L'agneau, notre sauveur. Notre sauveur Jésus-Christ. Le cantique nouveau par excellence, c'est le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau, le rédempteur, celui qui nous rachète de nos fautes, de nos péchés, c'est central dans notre adoration. C'est la plus grande victoire que l'humanité peut connaître. C'est Christ qui l'a accompli à la croix. Et l'Apocalypse se déploie en louange dans le ciel pour honorer, pour élever, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche matin, pourquoi pas se joindre à cette chorale avec notre culture, avec là où on est rendu, avec les chants que nous avons, avec les dons que nous avons, avec des bons doués musiciens, avec des moins bons doués musiciens, mais tout le monde ensemble pour adorer l'agneau et pour glorifier son nom dans son Église. Sur terre. Jusqu'à quand? Son retour. Son retour. Donc, le cantique nouveau par excellence, euh, je, conclue, euh, je reviens sur Apocalypse 15 et on peut conclure euh, cette première partie euh, à cet endroit-là. apocalypse 15. Ah, je trouve ça... ça m'impressionne encore une fois. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers quarts. » « Par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Alors, on est à la fin des sceaux. Ça dépend des positions eschatologiques, c'est sûr. Euh... Bon, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Là, mais... là. Nous, on le Seigneur, tu sais. Seigneur, -leur. monte l'heure, euh, Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. » Description de, de cette mer de verre dans le ciel. Jean emploie ces mots pour décrire quelque chose de fabuleux. Il ne trouve pas peut-être les mots exacts pour dire ce qu'il voit. C'est trop grand, c'est trop impressionnant. « Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre. » Ils sont au ciel, ils sont debout sur la mer de verre. Euh, « Ayant des harpes de Dieu. » Je ne sais pas ce que ça a l'air, mais... Pour moi, ma gittite, là, elle ne vaudra pas grand-chose à côté de ça. <rire> Les harpes de Dieu. Wow! Que, que font-ils? Ils chantaient le cantique de Moïse, qui représente l'Ancien Testament, on pourrait dire. Le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau.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 C'est intense, c'est la fin du monde, je m'excuse de le dire comme ça, c'est le règne de Christ qui est révélé à tout le monde, même ceux qui n'en veulent pas. C'est l'endroit où c'est le moment où tous genoux vont fléchir, du moins dans les prochains chapitres, peut-être pas au chapitre 16, là, mais on approche du moment où tous genoux vont fléchir devant le roi des rois, devant l'agneau. Et que font ces, ces représentants, ceux qui ont vaincu? Ils chantent. Il chante le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. Il nous a délivrés. Dieu, tu es grand. Qui ne craindrait ton saint nom Wow. Ce n'est pas extraordinaire que Dieu nous conduise, nous donne peut-être une nouvelle perception, vision de, de la louange et de l'adoration dans l'Écriture. Que Dieu nous, nous permette de voir toute l'importance que cela a pour Dieu. Et que nos cœurs sont appelés à se soumettre à lui et à, à le chanter. Un appel à chanter et à célébrer la grandeur et la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Père du ciel, on te remercie Seigneur pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole qui nous édifie. En tout cas, je, je suis impressionné, je l'ai dit plusieurs fois ce matin. Je suis impressionné devant ta parole, devant toi, et je comprends à travers ces passages, ces versets, toute l'importance que tu accordes à l'adoration de ton nom. Seigneur, donne-moi euh, de t'adorer, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité, d'élever ton nom, et euh, Seigneur, euh, de chanter en attendant, de chanter en se joignant à cette chorale céleste, Seigneur, qui chante la gloire de ton nom, de chanter, de t'honorer, de te servir. Pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen. Amen.